Non, ah en fait, de toute façon, on va pas. Attends, on voit rien. On pourrait même voir le. Ah, mais on voit rien parce que j'ai pas enlevé <rire> ça, On arrive plusieurs fois dans les trois dernières semaines, hein, ton premier rang. Oh, c'est peut pas le plus bel endroit avec le truc non euh... Ah, mais on pourrait mettre la carte là, après dimanche. C'est pas, pas mal. Hein. Là, clairement, la carte, en plus, c'est un moment de passage. Et là, tu peux la mettre en dimanche, ça donne vraiment. On pourrait faire des interviews, un peu en mode. Mm -hmm. Attends, brainstorming room, comme ça. Ouais. On voit ou pas? Ouais, on voit. Ouais. Là, là, là. Là, on voit le train euh, Ronald. Ah, on c est juste mal, à là. côté de la gare, hein. Ouais, c'est pas très joli, hein, comme bon. vue. Mais au moins à l'intérieur, il y a plein de couleurs. C'est gay. C'est un peu à la cubaine ces couleurs, hein. Il faut le savoir. Ça. <rire>